Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Airbnb, on va parler aussi des passoires thermiques. Est-ce que finalement, et c'est le titre qu'on pourrait donner à cette vidéo, est-ce que finalement Airbnb ne va pas devenir le futur refuge des passoires thermiques Bien évidemment, je vais t'expliquer tout ça en long et en large et en travers justement et tu vas comprendre que et si tu es investisseur IMO ou si aujourd'hui par exemple tu fais de la sous-location ou autre, eh bien tu vas voir que cette vidéo, elle est faite pour toi et on va justement bah, voir ça ensemble, on va décortiquer ça ensemble et notamment je vais m'appuyer eh bien sur euh, tout simplement sur un, des, une question qui a eu lieu donc, euh, au Sénat et du coup, eh bien voilà, on va s'appuyer un petit peu là-dessus, on va regarder un petit peu les chiffres, on va voir qu'un petit peu ce qui a été échangé, les réponses qui ont été aussi euh, apportées et tu vas voir que… Voilà, Il y a quand même des informations intéressantes, importantes à savoir et on va en parler bien évidemment dans cette vidéo. Juste avant, je vais te balancer comme d'habitude le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à celle-ci. Je pense que tu l'as peut-être pas encore fait. Eh bien, je t'invite à le faire dès maintenant. Tout simplement, tu vas rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et comment on fait ça Eh bien, tout simplement, regarde, tu déroules là tout en bas. Qu'est-ce que tu vas découvrir Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu cliques dessus et après, tu as une petite clochette. Tu cliques sur la petite clochette et l'idée, si tu veux, c'est que tu reçoives deux fois par semaine eh bien, des vidéos sur quel domaine Eh bien, un domaine qui devrait te plaire puisqu'on va parler d'immobilier d'entrepreneuriat. Et on va parler notamment eh bien voilà de sous-location et de conciergerie d'appartement. C'est quoi ça eh bien C'est tout simplement deux moyens, deux business que tu vas pouvoir créer qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans aucun apport et surtout eh bien avec des résultats rapides. Tu vas le voir, c'est tout à fait possible. Si tu ne maîtrises pas le sujet, tu en as entendu parler ou peut-être pas du tout, eh bien, je t'invite dès maintenant à découvrir des formations que je t'ai préparées qui sont gratuites, je précise bien, et qui sont à découvrir. Pareil, dans la partie description, tu déroules, tu découvres des petits liens, tu cliques et ça va te permettre de récupérer eh bien des formations où je t'explique exactement comment moi aujourd'hui, j'ai pu mettre en place des business dans l'immobilier et, et sans les banques. Ça, c'est possible et on découvre ça dans la partie commentaires. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler euh, donc euh, d'Airbnb, on va parler de DPE. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça euh, Pour faire un rapide rappel, aujourd'hui, quand on a un logement locatif, non, on va parler plus du côté locatif. Est investisseur locatif, peut-être ou peut-être pas. Eh bien. Le truc, c'est aujourd'hui, on a, et quand on achète un logement ou quand on veut le mettre en location, eh bien, on est obligé de publier, tout simplement, eh bien, le DPE, le fameux diagnostic performance énergétique. Et donc, c'est un diagnostic, Donc, tu le sais, c'est une entreprise qui vient chez toi et qui vient faire différents relevés et qui vérifie, tout simplement, si ton logement est plutôt énergivore ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il consomme beaucoup d'électricité ou beaucoup de gaz ou pas, en gros, pour faire simple. Donc, forcément, la lettre va de A à G. Et plus le logement est récent, plus généralement tu es plutôt dans le AB. Alors qu'au contraire, plus le logement est ancien, et surtout s'il rénova... n'a pas eu de rénovation qui a été faite dedans, eh bien on se retrouve avec des logements qui sont classés euh, en F, en G ou en E. Voilà, plutôt F, F et G. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision, dans les prochaines années à venir, eh bien de faire la transformation. Mais quand j'ai les prochaines années, c'est maintenant, hein. c'est pas, pas dans, dans X années. On va commencer, ça va se faire étape par étape. Mais ça y est, on a enclenché en 2022 la fameuse donc la, notre le, le plan de le plan de travail finalement on déroule tout simplement euh, donc le, le, le planning qui a été mis en place par le gouvernement tout simplement pour correspondre à cette fameuse loi climat et résilience et donc cette loi là c'est tout simplement l'objectif eh bien c'est de faire en sorte que les logements euh, donc présents sur le marché soient aujourd'hui et on parle de plusieurs euh, plusieurs millions de plusieurs, plusieurs millions de logements sur sur rien qu'en France métropolitaine et l'idée c'est que ces logements là eh bien au contraire ne soient plus classés en F ou en G mais soit classé en D, voire en C, voire en B, voire en A. Ah bon, A, ah, B, ça va être plutôt être les logements neufs, mais tu as compris l'idée. Et pour aller plus loin que ça, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont sanctionner tout simplement tous les propriétaires qui ne vont pas le faire. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont leur dire Ils leur ont dit, ben bah voilà, c'est très simple. Si vous ne faites pas les efforts, c'est-à-dire si vous ne rénovez pas vos appartements, si vous ne rajoutez pas de l'isolation supplémentaire, si vous ne changez pas les menuiseries, etc., etc., ce qu'il a plein d'autres choses à faire, eh bien, concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une interdiction de louer. Donc, vous n'aurez pas le droit de louer le logement. Alors là, ça fait froid dans le dos. Alors, il y a plein d'autres problématiques qui sont liées par rapport à ça. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Tu balayeras un peu, tu découvriras d'autres vidéos où j'en ai parlé. J'en parle aussi dans mes Morning Imo. Mais du coup... Le truc, c'est que donc on a cette euh, fameuse règle qui est en train euh, d'arriver. Et donc pour les investisseurs IMO, bah ça veut dire que peut-être qu'ils n'avaient peut pas forcément envie de, euh, tu vois, de, de, de, de redoubler peut-être les murs, peut-être que c'est pas forcément envie de changer les menuiseries hautes. Et bien là, malheureusement, ils vont pas avoir le choix. Sinon, ils vont pas pouvoir louer le logement. Et donc ce qui se passe, c'est que et là du coup. Euh, on va s'appuyer aussi, de bah, toute façon, euh, très clairement, ils en parlent au Sénat. et euh, Notamment, on a Madame Sylvie Robert d'Ille-et-Vilaine qui justement en parle hein, euh, et qui du coup bah, s'adresse donc au ministre de la Transition euh, écologique sur la nécessité d'amplifier la rénovation énergétique des logements loca locatifs de tourisme. Et donc on y vient, donc tout ce qui est hébergement touristique, donc notamment Airbnb. Pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette loi-là ne s'applique pas aux logements qui sont loués moins de quatre mois. Donc, si tu loues ton logement moins de 4 mois, eh bien, tu n'es pas. En fait, ton logement est plutôt dédié au logement touristique, donc notamment Airbnb, Booking, etc. etc. Et du coup, cette loi-là ne s'applique pas. Donc, forcément, beaucoup d'investisseurs se disent Bah, attends, je vais acheter le logement, je vais faire un peu de rénovation, le strict minimum, et derrière, je vais le balancer sur les plateformes de location compte durée. Et ça va me permettre, du coup, de, de m'affranchir de, de ce genre de choses. Alors. Le truc, c'est que, euh, bah, effectivement, euh, les, les, on va dire le, le, le gouvernement a été alerté par rapport à ça, car il y, y, a, y a une très forte probabilité que, effectivement, euh, aujourd'hui, on se retrouve de, avec de plus en plus de logements Airbnb sur le marché, parce que, eh bien, les investisseurs ne vont pas vouloir, ou peut-être certains investisseurs avaient déjà des logements en meublé et vont tout simplement les transformer, se dire, bah finalement, on va faire de la courte durée, comme ça, pas besoin de faire de travaux. Parce que, encore une fois, cette règle-là ne s'applique que pour les logements dits résidence principale, c'est-à-dire que le locataire qui est dedans élit résidence principale. D'ailleurs, euh, juste petite parenthèse, quand on fait la location compte durée, si ton locataire reste plusieurs mois dans le logement, je t'invite fortement à lui demander eh bien, sa déclaration euh, d'impôt, tout simplement parce qu'il faut bien vérifier que, euh, en fait, il n'est pas euh, officiellement euh, dans ton logement comme résidence principale. C'est-à-dire que fiscalement, il ne s'est pas enregistré dans ton logement. Parce que si c'est le cas, en fait, la location, ce n'est plus la location saisonnière, ce n'est plus la location compte durée. Là, on part vraiment sur la location en meublé, les beaux classiques, ou hein, euh, location euh, donc en nu, si tu, fais, si tu fais du nu. Alors ce qui se passe, c'est qu'il euh, bah, y a un très grand risque. Euh, du coup, donc aujourd'hui, il faut savoir que à peu près les logements, euh, locations saisonnières représentent à peu près 10% du parc immobilier. Hein, c'est à peu près le, euh, donc c'est le pourcentage qu'on a aujourd'hui. Donc ça, ce que, ce que répond, du coup, euh, donc le ministre, c'est qu'il répond tout simplement, bah, qu'aujourd'hui, ça représente une faible minorité, hein, on part que de 10%. Et eux, l'idée, c'est que leur, leur job, c'est vraiment de, de donc d'aller vers la transition, euh, donc de logements qui soient plus énergivores. Euh, et donc, du coup, ils vont taper dans la masse, ils vont taper clairement dans les 90%. Ce qui, pour eux, va déjà être très significatif. Et je pense que ça viendra beaucoup plus tard. Donc, nous, quelque part, on a un peu sauvé parce que, et honnêtement, vu la réponse qui a été apportée, euh, ils n'ont pas du tout prévu euh, de, de donc la question que tu te poses très certainement, ce qu'on m'a déjà posé, c'est est-ce que si je laisse mon logement Airbnb, euh, est-ce que je serais aussi soumis à cette règle du DPE La réponse est. Non. Aujourd'hui, à l'instant où je fais cette vidéo, la réponse est non. Et très clairement, vu ce qui est répondu, c'est non. Tout simplement, ce qui part du principe, que ça ne représente que 10%, il part aussi du principe que euh, bah, ça va être très compliqué. Parce que si le logement, par exemple, euh, c'est un logement... Il y, y a des investisseurs qui font euh, de l'hébergement touristique toute l'année. Et puis il y a ceux qui en font que 2-3 mois dans l'année. Euh, donc euh, on peut pas imposer un, un, des, des, des, un changement important euh, de rénovation juste pour deux mois dans l'année. Tu as compris euh, l'idée. En plus de ça, l'enjeu n'est pas du tout le même, puisque le locataire, vu qu'il va être là présent bah, de manière très courte, euh, lui, il s'en fout un petit peu, si tu veux, que le logement... Parce que c'est aussi ça qui a été mis en avant. C'est-à-dire que le locataire, du coup... Euh, parce que l'idée, c'est qu'aussi, indirectement, on fasse... Que le locataire, euh, ça coûte moins cher en termes de dépenses des charges, puisque quand on fait la location meublée, c'est le locataire qui paye l'électricité, c'est le locataire qui paye le gaz, et donc forcément, si le logement il est mal, euh, il est mal isolé, bah, qui c'est qui trinque, c'est le locataire. Et l'idée c'est aussi ça, c'est tout simplement de faire en sorte que le locataire n'ait pas à sortir trop d'argent de sa poche par rapport, eh bien, aux énergies. Mais en location courte durée, c'est pas du tout la même chose, en hébergement touristique, puisque c'est bien le propriétaire qui paye les charges, hein, l'électricité, le gaz, etc., etc. L'Internet aussi. Et donc, bah, le truc, c'est qu'il part du principe que euh, bah là, vu que le locataire sera là que de manière euh, saisonnière, ponctuelle, bah, en fait, ça n'a pas d'incidence pour lui. Ça n'a pas du tout d'incidence. Euh, le, le, le, le truc, c'est ce qu'il dit également, c'est que ça présente certes peu de pourcent par rapport... Donc euh, ça présente peu d'appartements par rapport à, au nombre d'appartements qui sont aujourd'hui présents sur le marché. Puis je pense aussi, honnêtement, que ça va être difficilement contrôlable parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un qui peut -être, de faire de la location courte durée que 2-3 mois dans l'année... Euh, de faire toute cette rénovation qui va coûter un bras juste pour deux, trois mois dans l'année. Donc, du coup, euh, puis en plus de ça, oui, il y a un autre, autre c'est ce qui répondait également c'est qu'on a aussi tous ceux qui sont sur le littoral. Donc, tous ceux qui sont sur le littoral n'ont pas de problème, notamment de chauffage. Euh, ça plutôt être les l'air conditionné la, la climatisation. Mais la climatisation, euh, c'est comment je pourrais dire ça C'est un confort. On n'est pas obligé d'avoir la, la, forcément la, la, la, la climatisation dans le logement. Alors que le chauffage, il euh, faut bien chauffer. On peut pas rester dans un logement où il fait où il fait froid. C'est pas possible. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça serait très difficile de contrôler parce que ça voudrait dire que bah, toutes les régions du littoral où il n'y a pas forcément besoin de chauffage, bon un petit peu quand dans l'année, seraient beaucoup moins concernées. Euh, par rapport à ce problème de euh, de, de, de de passoire thermique, euh, contrairement à des logements qui ne sont pas sur le littoral, qui, qui par exemple qui sont dans le nord où elle, effectivement il fait très froid, euh, notamment l'hiver, et donc du coup il faut bien évidemment investir dans du chauffage. Enfin euh, il faut il faut payer du chauffage pour pouvoir euh, avoir une température qui soit euh, décente euh, dans le logement. Donc tout ça est bien compliqué et donc très clairement. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont tranché. Enfin, ils ont tranché. C'est toujours en discussion. Mais très clairement, euh, aujourd'hui, euh, tous les logements en courte durée eh bien, ne sont pas du tout concernés par le DPE. Voilà. Pour faire très simple. Hein. Donc euh, ça, c'est la première chose. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire bah, Est-ce qu'on va pas avoir un, un, un afflux d'appartements sur Airbnb C'est-à-dire que d'un seul coup, on va avoir de plus... Alors, moi, je le vois, et d'ailleurs, bon, ça a été confirmé aussi ici, c'est-à-dire que euh, même avant la, la période du Covid, on avait un, euh, vraiment l'activité était en plein, en plein boom. Hein. Euh, C'est aussi pour ça que j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui, les logements Airbnb, il y en a de plus en plus. C'est une activité qui se développe de plus en plus, aussi qui répond à nouveaux besoins, puisque euh, bah, suite à la période du Covid, on a de plus en plus de personnes qui, euh, euh, aujourd'hui, eh euh, cherchent eh bien, à, à rester peut-être un mois ou deux ou quelques semaines dans un, un logement qui n'est peut-être pas forcément très très de chez eux, mais juste pour quitter la ville, pour un petit peu la campagne euh, ou dans des villes de taille moyenne. Et donc aujourd'hui, l'Airbnb, enfin quand je dis Airbnb, vous l'avez compris, hein, c'est tout ce qui est aussi booking et, et abrité, etc. et eh bien aujourd'hui, est, est vraiment en vogue, quoi. Ça marche vraiment et on a vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc, c'est plutôt bien aussi pour ceux qui font de la conciergerie hein, j'en parle énormément, euh, cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça aussi je te fais des formations et tu découvriras euh, ça, tout ça dans, dans la partie euh, description. Mais justement, si aujourd'hui, tu hésité à te créer une conciergerie tu as créé une conciergerie, bah ça, c'est pour nous, c'est une aubaine puisqu'on va récupérer encore plus d'appartements en gestion, hein, très clairement. Alors par contre, euh, moi, les limites de tout ça, c'est que je vois aussi une saturation puisqu'au bout d'un moment, si on se retrouve avec beaucoup de logements euh, sur la place, bah, ça veut dire qu'il y aura plus de, clairement d'offres peut-être que de demandes. Alors peut-être pas non plus parce que je pense que la demande va aussi évoluer. Euh, parce qu'en fait, il y a un, vraiment, on est sur un, un gros changement aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que, on le sait, on n'a pas assez de logements. Alors, les, les personnes ont du mal à se loger, ont du mal à acheter. Euh, en face de ça, on a des villes qui, qui, qui clairement qui explosent en termes de location courte durée. Et aujourd'hui, alors... On le sait aussi, hein, le gouvernement et les municipalités ont, imposent des, des, des règles de plus en plus contraignantes dans les grandes villes. Donc déjà, vous avez une obligation de vous enregistrer auprès de la mairie. Et puis au-delà de tout ça, dans les grandes villes, on va vous obliger à faire peut-être un changement de destination ou d'usage. Et on va vous demander eh bien, tout simplement de faire aussi de la compensation. Et je pense notamment à Lyon, je pense également à, à Paris. Du coup, tout ça s'est fait pour freiner, freiner, freiner, freiner le développement de l'occasion tout durée puisque bah, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser. quoi. Et euh, alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Bon, il y aura toujours euh, du pour et du contre dans tout ça, parce que forcément, ça fait l'intérêt des uns, ça fait pas l'intérêt des autres. Donc qui va euh, bah, tout simplement arbitrer hein, Ça va être les communes, les mairies, c'est le gouvernement, c'est eux qui vont arbitrer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont considérer qu'il y aura peut-être trop de logements en courte durée et donc il va falloir euh, bah, tout simplement euh, ralentir euh, ce développement ou peut-être pas non plus. Parce que je me dis aussi au fond de moi que peut-être que c'est une nouvelle tendance parce que si les logements sont occupés, euh, ça veut bien dire qu'on répond quelque part à une demande. Si à un moment donné, effectivement, il y a trop de logements et qu'il n'y a pas assez de demandes, pour moi, quelque part, le marché se tasse de lui-même. C'est-à-dire que, euh, euh, comment dirais-je, à partir du moment où on a des logements en compte durée et que euh, derrière ils sont loués, c'est qu'on répond bien à une vraie demande. Donc pourquoi il y a cette demande est-ce que peut-être que le marché de demain ne sera peut-être pas justement un autre marché Peut-être que euh, les personnes qui cherchent à, à, à louer, bah, peut-être qu'aujourd'hui, ils, ils iront peut-être plus vers des logements meublés. Et peut-être qu'ils, finalement, ils n'auront pas un logement attitré à l'année. Peut-être qu'ils vont vivre trois mois d'un endroit. Trois mois dans un, dans un autre, etc., etc. Peut-être qu'on est, peut qu est aussi à l'aube d'un changement, un changement, euh, euh, de, de, un changement euh, comment dirais-je, euh, de, euh, co comment je pourrais dire ça, euh, un changement de l'humain, un changement euh, dans, le, dans, voilà, dans, la, dans, dans la manière de fonctionner. Hein. Euh, donc, ça, c'est des questions qu'on doit se poser aussi, euh, parce que ce qui était vrai auparavant, c'est-à-dire qu'on avait 100 logements, des, des, des, des, on avait des logements à l'année, d'ailleurs, de plus en plus, on a des logements meublés. Auparavant, c'était sur surtout de la location en nu. Et les gens achetaient leurs meubles, etc. Et quand ils déménageaient, ils déménageaient leurs meubles. Aujourd'hui, on a aussi, et on l'a vu dans certaines villes, de plus en plus de logements en meublés, plus même que les logements en nu. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une nouvelle tendance Est-ce que ce n'est pas voilà, une nouvelle manière de fonctionner Tout ça, l'avenir nous le dira, bien évidemment. Mais voilà, ça me semble important de faire cette vidéo que tu comprennes bien qu'aujourd'hui, bah, très clairement, on va avoir de plus en plus d'appartements Airbnb. Est-ce que la législation va rentrer là-dedans pour euh, imposer le DPE La réponse est non. Par contre, il, peut, il y a des pistes de réflexion qui sont envisagées aujourd'hui. Je pense notamment, eh bien, aux copropriétés, puisque aux syndics, hein, les syndics pourront très bien, à un moment donné, pourquoi pas, sous pression du gouvernement, eh bien d'imposer euh, à l'ensemble des colocataires, des copropriétaires, pardon, eh bien de mettre la main au panier, de mettre la, la main à la poche, pardon pour, eh bien, euh, rénover, on va dire, l'ensemble des appartements. Et s'ils ne souhaitent pas y participer, eh bien, peut-être que dans le règlement de copro, il y aura une mise à jour. Je, honnêtement, c'est compliqué à, à imaginer, mais parce qu'on le sait aussi, mettre à jour un règlement de copropriété, ça nécessite passer par un notaire, ça nécessite une décision à l'unanimité. Enfin, euh, c'est quand même lourd tout ça. Hein euh, et du coup, bah, est-ce que voilà, il n'y aura pas une mise à jour du, du règlement qui, qui imposera que bah, si le copropriétaire ne participe pas ou ne paye pas les charges liées à la transformation énergétique du, de l'immeuble, eh bien, euh, peut-être sa location courte durée pourrait être mise en question euh, dans le cadre, euh, dans le cadre de l'immeuble. Tout ça, c'est des, des suppositions, bien évidemment. Mais à l'instant T, en tout cas, il euh, n'y a pas de lieu de s'affoler. Par contre, ce que je pense, c'est que effectivement, des propriétaires vont aller petit à petit, euh, vont transformer le logement pour aller plutôt euh, vers la vers location euh, touristique, pour éviter et pour contourner cette règle du DPA. Donc, on verra bien avec le temps, on verra comment les choses vont évoluer, ce que ça va se faire sur plusieurs années. Voilà. Euh, le gouvernement, très clairement, n'a pas prévu aujourd'hui de taper, euh, déjà qu'ils le font, à mon sens, déjà beaucoup <rire> dans les grandes villes. Euh, là, ils n'ont pas prévu de le faire euh, par rapport au DPE. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu si elle a pu t'apprendre des choses. N'hésite pas aussi à commenter, à me dire ce que tu penses de tout ça. Comment tu vois les choses Est-ce que toi, tu es un investisseur immo, que tu fais du, du meublé et Tu te dis est ce que finalement, j'ai pas passé en location courte durée, parce que ça, est, on est tous concernés. Moi aujourd'hui, qui fais encore des acquisitions immobilières, quand je vois des DPE en, en, en F ou en G, je me pose la question. Je me dis, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je mets vraiment euh, de l'argent pour rénover et redescendre, enfin remonter, on va dire, au niveau de la lettre, ou est-ce que je laisse comme ça et je fais que de la courte durée La question peut se poser, mais faut aussi aller plus loin, je pense, dans le raisonnement. C'est euh, et on terminera là-dessus. C'est il faut penser à la revente parce que si tu fais pas l'effort euh, aujourd'hui de rénover ton logement, bah à la revente euh, tu pourras pas le revendre ton logement parce que personne n'en voudra, il sera pas rénové ou alors il y aura une décote qui sera tellement forte que euh, finalement tu auras peut-être peut-être même perdu de l'argent. Tout ça est à prendre en considération à bien euh, intégrer euh, dans sa globalité et voir aussi le long terme à mon sens. Donc là, pour le coup, on a vraiment terminé. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, comme je te le disais, voilà, juste ici. Et puis, euh, commentez cette vidéo si euh, tu as des choses à rajouter, à compléter, à la partager, bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.